Mon désir, celui de t'élever en Dieu. Et... El Shaddai. Ah, ah, ah, ah. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, grand Dieu. Et... Hey, oh, je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, Elohim. Ah, ah. Mon désir, celui de t'élever, grand Dieu. Ah. you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 Car tu es comme un étendard, tu es, tu es mon drapeau. Car tu es comme un étendard, tu es, Seigneur, je veux t'exprimer mon désir.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 Notre désir, celui de t'adorer éternel. Oh oh oh, oh oh oh. Nous voulons t'exprimer notre désir, celui de t'acclamer. Grand Dieu, oh, oh, oh, oh, oh, oh. nous voulons t'exprimer notre désir, celui de t'aimer sincèrement. Oh Comme elle est Tu es. Comme elle est en Tu es. Comme est en Tu es. Seigneur. Car tu es. Comme elle est Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Comme elle est tenda, car tu es. Comme elle est tenda, tu es. Seigneur, car tu es. Comme elle est tenda, tu es. Comme elle est tenda, car tu es.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 Adorateurs, adoratrices, shalom, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ensemble adorer et élever notre Dieu, celui qui est pour nous un drapeau, un drapeau que nous ne pouvons pas laisser être en berne, un drapeau qui ne doit pas être descendu, il est notre étendard, il doit flotter sur le toit de nos maisons, il doit flotter sur sur tout ce que nous avons comme possession. Lorsque l'on nous voit passer, nous devons, les gens doivent voir l'étendard, oui, le drapeau de l'éternel, oui, sa croix qui est là, qui symbolise que nous lui appartenons. Il est notre étendard, il est notre drapeau. Et ce drapeau-là ne doit jamais être un berne adorateur, adoratrice. Il dit dans sa parole, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que sa bénédiction vient en abondance. Et en décrivant, quand le salmiste décrit cette bénédiction, il dit que c'est comme l'huile qui coule de la tête, oui, de Aaron le sacrificateur, ça vient sur sa barbe et ça vient sur son col, le col de, de, de sa soutane. Oui, l'Éternel veut nous bénir en abondance. Il veut nous bénir en abondance parce que nous crions chaque jour qu'il est notre étendard, il est notre drapeau. Nous disons à tous ceux qui veulent l'entendre que nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu. Nous sommes ses adorateurs. Et en retour, parce que nous l'adorons, il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Et j'aimerais inviter tous les adorateurs et toutes les adoratrices connectés en ce moment, à se joindre réellement à moi, du fond du cœur. Il y a quelque chose qui boue en moi depuis quelques jours et je voudrais partager cela avec chacun et chacune d'entre vous. Quand je regarde notre plateforme, elle ressemble à une famille, j'ai envie de dire une bergerie. Des animaux au milieu duquel le lion est venu. Il a ouvert la porte et puis il, il a dispersé. Il a dispersé tout le monde. Et du coup, de deuil en deuil, de découragement en découragement, de questionnement en questionnement, nous avons chacun d'entre nous laissé notre engagement. Nous avons laissé notre, notre désir initial d'adorer notre Dieu. Nous avons mis ça de côté. Est-ce parce qu'on est déçu, parce qu'on attend quelque chose de Dieu et nous ne l'avons pas encore reçu? Est-ce parce que nous ne nous retrouvons plus est-ce parce que les difficultés prennent le dessus? Oui, mais Dieu nous observe. Il nous regarde. À peine s'il n'est pas en train de demander, mais, mais mes enfants-là, ces adorateurs et ces adoratrices qui criaient ici quand ils fêtaient les un an, qu'ils allaient continuer de m'adorer, où est-ce qu'ils sont? Il a fallu d'un petit geste. Pour qu'ils se dispersent aussi facilement Dieu nous regarde Oh je peux vous dire que Les, les mois passés n'ont pas été faciles Ils n'ont été faciles pour personne Personne Les difficultés sur le plan financier Il y en a eu Le deuil Le découragement les stress, il y en a tellement eu. Mais notre Dieu nous appelle à, venir, à notre revenir à notre premier amour. À notre décision initiale de le servir. Oui, lorsque nous chantions, oui, je le glorifierai, je les altérais. C'est un chant qui nous transportait tous. Et nous disions, je porterai ma croix. Toujours, je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Et puis, dès la première croix, nous avons abandonné. C'est devenu trop lourd pour nous. Oh, il nous appelle aujourd'hui. Il nous appelle. À revenir à notre premier amour. Il nous appelle à enlever nos yeux de nos difficultés. Il nous appelle à enlever les yeux de, de tous les stress que nous avons. Et à revenir à lui. À revenir l'adorer, à revenir le louer, chanter son nom. Je me souviens des moments où. Nous dansions tous sur cette plateforme. Lorsqu'un chant était entonné, nous dansions, nous dansions, nous dansions. Et puis tout d'un coup, nous voilà dispersés. Oui Seigneur, notre Seigneur nous rappelle à ses pieds. Oui, ramène-nous Seigneur sur ta parole. Ne nous laisse pas mourir ailleurs. Adorateur, adoratrice, je ne sais pas ce qui est si lourd pour toi et qui a détourné ton regard de ton Dieu. Certainement tu regardes sur la plateforme des témoignages des uns et des autres. Tu viens, chacun viendra son témoignage. Au oh, moins, voilà ce que le Seigneur a fait. Corinne est venue ici, nous rendre. Son témoignage, comment Dieu a amené des choses impossibles à devenir possibles dans sa vie. Et au lieu de nous accrocher à ce témoignage, nous nous disons Ah, quand ma victoire, Seigneur, et nous pleurons et nous n'avons même pas la force de continuer dans notre engagement. Oh, Seigneur, notre Dieu. J'imagine que les adorateurs adoratrices ici rassemblés ont dans le cœur cette douleur que tu dois ressentir. Oui, notre Dieu se sent trahi. C'est ce que je ressens au fond de moi. Il se sent trahi. Nous lui avons dit que nous l'aimerons, quelles que soient les circonstances. Nous lui avons dit que nous le servirons, quelles que soient les difficultés. Et puis, plus, la chanson est devenue amère dans notre bouche. Nous avons du mal à dire, je, je, je, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus ce nom qui sauve. Jésus t'appelle ce soir. Il t'appelle en te disant « Viens, mon frère, viens, ma soeur. Tout ne se limite pas à ce que je suis capable de te donner comme bénédiction. Ce que je veux, c'est ton amour. Ce que je veux, c'est ton amitié réelle. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes, moi, le Christ ». Sans regarder ce que je t'apporte, ce que je suis capable de t'apporter. C'est de cet amour-là que j'ai besoin, parce que c'est de cet amour que je t'ai aimé. Oui, adorateur, adoratrice, qu'avons-nous fait de tout cet amour déversé sur cette plateforme qui nous a fait du bien. Des fois, nous sommes partis en disant, « Oh, gloire à Dieu, je suis touché je suis touché Qu'est-ce que nous en avons fait ?» Nous sommes repartis chez nous, comme des personnes qui se regardent dans un miroir, qui quittent devant le miroir, et puis elles ne se souviennent même pas de leur visage. Oui, notre Seigneur est triste. Il est triste. De voir ce que nous avons fait de sa plateforme qu'il nous a confiée. Adorateur, adoratrice, revenons à notre amour. Tendu, mmh. oh, Jésus t'appelle. Viens, ô oh pécheur, il t'attend. Ah cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent, laisse Yeah. De plus, adorateur, adoratrice, ce n'était pas comme ça que j'avais prévu conduire ce moment, mais c'est le Saint-Esprit en train de me diriger dans un sens et je ne peux pas m'empêcher d'aller dans ce sens. Nous devons demander pardon à notre Dieu, nous devons lui demander pardon pour notre infidélité vis-à-vis -vis de lui. Oh, le nombre de fois. Oubé a mis dans le groupe, nous cherchons quelqu'un pour conduire ce soir. Et nous sommes restés silencieux. Parce que nous avions des, des choses à faire. Et pourtant, il est arrivé des saisons où nous étions heureux, nous recherchions à être programmés. Et maintenant, c'est devenu lourd. Et pourtant, c'est nous qui avons fixé le rendez-vous à notre Dieu. Il est venu, il s'est installé, il attendait que nous soyons là pour le rendez-vous. Et nous ne venons pas à son rendez-vous. Et même quand nous sommes venus, c'est parce que, bon, nous n'avons pas le choix. Demandons pardon à notre Dieu. Demandons-lui pardon. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour les fois où... Venir conduire l'adoration ressemblait plus à une corvée. Et je te demande pardon, c'est au nom de mes frères et de mes soeurs membres de cette plateforme. Pardon pour les fois où le rendez-vous que nous avons fixé nous-mêmes, nous avons été incapables de l'honorer comme il se doit. Nous t'avons donné mais pas du fond du cœur. Nous t'avons donné juste ce qu'on pouvait. Et si je devais caricaturer ça par des animaux Nous avons envoyé des sacrifices ani Des animaux qui n'étaient pas Ce que toi tu recherchais Des animaux boiteux C'est ce que nous avons apporté Sur cette plateforme Cet hôtel d'adoration Que nous avons bâti Nous te demandons pardon Seigneur Nous te demandons pardon Parce que nous avons laissé Nos soucis, nos fardeaux Prendre le dessus Seigneur, tu nous as dit de ne pas craindre, et pourtant la crainte est ce qui nous a envahis. Et nous n'avons pas fait ton œuvre comme tu voulais, nous te demandons pardon Seigneur. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons trouvé des arguments, pour nous convaincre nous-mêmes que nous ne pouvons pas venir te servir. Et tu nous as regardés, assis, en disant « Oh, comme je les aime !» Comme j'aime mes adorateurs et mes adoratrices, ils ont porté le nom que je voulais, ils ont décidé de faire ce que moi, Dieu, j'aime le plus. Mais ils ne viennent plus. Nous avons attristé ton cœur de paix. Oh, pardon Seigneur, pardonne-nous. Pardon, parce que nous t'avons attristé. Pardon, parce que dans toute cette tristesse que nous t'avons apportée, nous n'avons même pas regardé à l'essentiel qui est toi, Jésus, et ton royaume sur cette terre. Nous n'avons pas pensé à ça, nous avons pensé à nos intérêts. Nous avons oublié que c'est toi qui prends soin de nous chaque jour. Et nous avons omis de venir à ce rendez-vous. Père, quand je me souviens de comment pendant cette période de, de confinement, nous étions dans les maisons, nous ne savions même pas comment nous allons faire. Et tu as suscité cette plateforme pour que nous restions en contact. Comment cela nous faisait du bien. Nous chantions, nous t'acclamions. Nous étions heureux. Et puis tout d'un coup, après avoir crié, pleuré pour que tu nous guérisses, pour que tu nous aides, pour que tu, tu permettes que la vie reprenne. Nous t'avons oublié et tu es assis là, tu nous regardes. Pardon, pardon, Père. Pardon pour notre infidélité. Pardon, pardon pour notre manque de constance. Tu nous as pourtant demandé que notre oui soit oui et que notre non soit non. Et tu nous as dit aussi que tout ce que nous faisons, que nous le fassions bien. Mais pourtant la négligence a été notre partage bien souvent. Nous te demandons pardon notre Père. Nous te demandons pardon notre Dieu. Et nous te prions de venir siéger encore sur cette plateforme. Si tu es resté assis. À nous regarder, nous débattre, Père, nous t'en prions, lève-toi pour accueillir les paroles qui viennent de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Seigneur, je veux aussi te demander pardon parce que ces derniers temps, alors ce que nous voulons, c'est de venir te dire, oui, nous attendons des miracles, nous voulons des miracles, oui, ton miracle va avoir lieu ainsi de suite, nous sommes venus, il n'y a que ça à notre bouche, nous avons oublié que ce que tu veux au-delà de tout, c'est notre être entier. Père, le plus grand miracle que je veux te demander sur cette plateforme, c'est que tu touches les vies des adorateurs et des adoratrices et qu'il y ait de la maturité et que chacun s'approche davantage de toi et qu'il y ait une intimité réelle avec toi, notre Dieu. Oh Père, pardon, nous avons blessé ton cœur bien souvent. Nous t'avons blessé bien souvent. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pendant que nous, nous débattons pour guérir de nos propres blessures, toi tu étais là, assis à nous regarder en disant, regarde mes enfants que j'aime tant. Qui ne viennent que quand ils ont faim. Qui ne viennent que quand ils ont soif. Jamais ils ne viennent dire « Oui, nous t'aimons, papa, tout simplement, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. » Et je suis là, je les regarde, chacun vient quand il veut. Pardon, papa. Je te demande pardon aussi pour la négligence avec laquelle nous suivons, ces temps, en vacant à des occupations à gauche et à droite. Oh! Nous l'écoutons comme si c'était de la musique ordinaire qui passait Seigneur nous te demandons pardon pour cela Nous te demandons pardon Nous voulons te retrouver à nouveau Nous voulons vraiment te rencontrer à nouveau sur cette plateforme Pas pour les miracles que tu fais pour nous Pas pour les bénédictions en abondance que tu fais pour nous mais pour venir communier avec toi, Seigneur. Pour venir communier de cœur à cœur avec toi. Pour venir communier face à face avec toi, notre Dieu. Oui, c'est à ça que tu nous as appelés. Tu nous as appelés à être ensemble. Afin de pouvoir t'adorer. Afin de pouvoir t'élever. Pardonne-nous, Seigneur, notre inconstance. Pardonne-nous, Seigneur, nos alibis pour ne pas te servir. Pardonne-nous, Père. Ne nous fais pas vivre ce que Jonas a vécu. Non. Ne nous fais pas connaître. D'arriver dans le fond, dans le ventre du poisson avant d'être vomi. Pardonne-nous, Papa. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te chanter. Et nous voulons te montrer partout comme notre drapeau, notre étendard. Seigneur, pardon. Au nom de mes frères et sœurs de cette plateforme et en mon nom personnel, je te demande pardon pour la négligence avec laquelle j'ai écouté des fois tout ce qui passe. Je me connais, je me déconnecte et je préfère aller faire autre chose. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Pardonne-nous Seigneur. Nous voulons faire ton œuvre et nous voulons bien faire cette œuvre-là. Nous voulons la faire comme toi. Tu veux qu'elle soit bien. Je te donne ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour cela que je crois que, tu nous... que toi, tu nous pardonnes. Toi, tu nous pardonnes. Merci Seigneur pour ton pardon que tu accordes à tout et chacun ici. Et pour la grâce du nouveau départ que tu nous donnes. Pour la grâce du renouvellement. que tu nous donnes sur cette plateforme. Et nous voulons ensemble dire, Alléluia, plus de doute, tu nous as pardonné, Et nous savons que nous sommes heureux pour l'éternité. Parce que longtemps, loin de ta face, nous avons provoqué ton Saint Kourou. Mais je me dis, mais quel est ce Dieu exceptionnel que nous avons blessé, mais qui est resté là à nous tendre ses bras d'amour? Merci Seigneur pour ton amour incommensurable, pour ton amour exceptionnel, pour ton amour merveilleux que tu nous as manifesté. Tu aurais pu fermer cette plateforme un jour, décider que tu la fermes parce que tu en as marre de nous voir dans notre infidélité. rester chacun chez lui, chacun dans son coin. Oubliez-le, ou bien te connecter de façon de, de, de façon légère. Tu aurais pu fermer cette plateforme, nous trouvant indigne. Mais Seigneur, tu la laisses là. Merci pour la nouvelle opportunité que tu nous donnes de repartir. À zéro, pas pour dire au niveau zéro, mais de repartir là où nous avons lâché ta main dans ce désert de la citude ou, mais pas mon temps. Quelque pas où je ne sais, nous avons dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu es resté le même. Je continuerai t'adorer à compter sur ta fidélité dans le désert où l'abondance tu nous accompagnes je continuerai à t'adorer car tu m'as aimé le premier Malgré mes doutes et mes questions Tu es resté le même Je continuerai à t'adorer À compter sur ta fidèle Dans le désert où l'abondance, tu nous accompagnes. Adorateur, adoratrice, chantez avec moi ce chant. Oui, dans ce désert de lassitude où nos pas nous ont amenés. Ce n'est pas Dieu qui nous a laissés. Et aujourd'hui, il nous tend la main à nouveau afin que nous revenions à lui. Et ensemble, nous devons continuer à l'adorer. Parce que malgré nos doutes et nos questions, il est resté le même. Et nous devons continuer à l'adorer. Et à compter sur sa fidélité. Parce que cette fidélité, elle ne change pas. La fidélité est grand. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur ta fidélité Oh ta fidélité, ta fidélité Ta fidélité est grande. Ta fidélité est un. Ta fidélité est grande Seigneur, même quand nous sommes fidèles, nous savons que toi, ta fidélité est grande Oh, ta fidélité est incomparable Nul n'est comme toi Mon Seigneur Grande ta fidélité. Tu veilles sur tes paroles pour les accomplir. Merci Seigneur. Merci de nous accueillir à nouveau dans ta présence. Merci à nouveau de nous accueillir encore sur cette plateforme. Merci de te disposer pour recevoir notre louange. Parce que tu dis... Que là où nous sommes assemblés, si nous sommes deux ou trois, tu es au milieu de nous. Là nous sommes plus de deux, plus de trois, nous savons que tu es au milieu de nous. Mais en plus d'être au milieu de nous, tu te disposes à recevoir notre louange. Recevoir la louange de personnes qui ont lavé leurs mains, Seigneur. Nous élevons les mains pures, nous élevons les mains pures devant toi. Nous élevons nos mains vers toi.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 Tu es Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Tu, es Dieu. tu es saint, saint, saint, saint, saint. Saint, Saint, tu es Saint, tu es Père, paix, père, père, Père et moi, tu es paix, père, père de cette plateforme, tu es père, tu es fidèle, fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, qu'il est beau qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu descend. Sa bénédiction en abondance, quand c'est là que Yahweh descend. Sa bénédiction en abondance, quand il parle, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse. Quand il parle. Tout fait silence Quand il se lève Tout se disperse Il est beau, le Seigneur Le Dieu tout-puissant Le roi des rois Il est beau, le Seigneur Le Dieu des armées Le roi des rois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 le Seigneur, le dieu de Mariam, le roi des rois. Il est beau, le Seigneur, le dieu de Nancy, le roi des rois. Il est beau, le Seigneur, le dieu des Hébreux, le roi des rois. Il est beau, le Seigneur, le dieu de Gisèle, le roi des rois. Il est beau, le Seigneur, le dieu de Monique, le roi des rois. Il est beau. Le Seigneur, le Dieu de lumière du Christ, le Roi des Rois. Il est beau, le Seigneur, le Dieu de l'olive, le Roi des Rois. Il est beau, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Roi des Rois. Quand il parle, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse, Seigneur. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Tu es beau. Oh, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le roi des rois. Merci, ô oh Seigneur, nous voulons t'acclamer, notre Seigneur. Ô oh, oh, oh, Dieu trois fois saint, nous t'acclamons, le roi des rois. Adorateur, adoratrice, notre Dieu s'est levé. Il s'est levé pour recevoir nos acclamations. Il s'est levé pour recevoir nos acclamations. Acclamons notre Dieu, oh qui est comme toi Seigneur. Nous te levons, nous t'acclamons, nous t'exaltons. Merci d'avoir accepté de venir siéger encore une fois dans nos louanges. Oh Père, nous acclamons ta royauté, nous acclamons ta majesté, nous acclamons ton autorité. Et nous disons que personne ne peut se comparer à toi. Merci pour ce cet amour incommensurable. Merci parce que tu ne nous rejettes pas jamais. Merci pour ta présence manifeste en ce lieu. Merci, tendre paix. J'acclame ton nom, ô oh Seigneur. J'acclame ta puissance, ô oh Jésus. J'acclame ton nom, ô oh Seigneur. J'acclame ta puissance, oh Jésus, qui est comme toi, Emmanuel, puissant comme toi, Emmanuel, riche en bonté, Emmanuel, et si compatissant, Emmanuel, qui est comme toi, Emmanuel.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 Nous te disons merci oui Seigneur. Nous ne te disons pas suffisamment merci. Oui, nous te disons pas suffisamment merci et nous te demandons pardon pour cela. Ce soir pour terminer, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer, nous voulons acclamer ton nom, nous voulons élever ta majesté, nous voulons te chanter, nous voulons danser à ta gloire.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 Omnipotent, il règne en majesté, il règne, il règne, il règne, il règne le Seigneur, Il règne le Seigneur, louons le nom de El Shaddai, El Shaddai, notre roi puissant, guerrier, Il règne en majesté, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne le Seigneur,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 Omnipotent, Il règne en majesté. Il règne l'Éternel, Il règne l'Éternel, Louons le nom de Jéhovah, Jéhovah, notre roi, Omnipotent, Il règne en majesté. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur, louons le nom de Adonai. Adonai, notre roi omnipotent, il règne en majesté, ô oh, fils de Dieu, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Agneau de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci, mon cœur se réjouit en l'éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô éternel, tu es mon salut, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher, comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'éternel est un Dieu qui sait tout. Adorateur, adoratrice, je suis interpellé au moment où je chante ce chant. Il y a, il y a une voix, l'Esprit de Dieu me dit, euh, dis aux adorateurs et adoratrices que je suis le Dieu qui sait tout. Oui, il y a une personne ici qui se pose des questions concernant une situation spéciale. Et une situation incompréhensible, une situation qu'elle a du mal à, à accepter, une situation infernale, une situation qu'elle ne comprend pas. Il dit qu'il est le Dieu qui sait tout. Il est le Dieu qui sait tout. Il est le Dieu qui sait tout. « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que Lui. »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 des armées, l'éternel est un Dieu qui sait tout. Ô oh, Éternel, des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nunecin, comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme El Shaddai. L'éternel est un Dieu qui sait tout. Une essence comme l'éternel. Il n'y a point de rocher comme lui. Il n'y a point de rocher comme Elishama. L'éternel est un Dieu qui sait tout. Élisha mon Dieu m'a entendu, Mon Dieu m'a répondu, Son nom est Élisha ma. m'a. mon Dieu m'a entendu, Mon Dieu m'a répondu, son nom est Shama. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de chanter que mon Dieu m'a entendu, m'a répondu. Mais toi aussi, tu ne sais pas pourquoi tu le chantes. Confesse-le avec foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et comme nous savons que notre Dieu est fidèle, alors nous chantons Eli Shama. Le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Mon Dieu entend toujours, Mon Dieu répond toujours, Son nom est Elisha. Quand j'ai crié, Mon Dieu m'a entendu, Mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Je Dieu Tout-Puissant, nul n'est comme toi. Je chante Alléluia pour célébrer ta gloire. Seigneur, tu enlèves la tristesse et tu la transformes en joie et allégresse. Merci d'avoir écouté nos prières. Merci d'avoir accueilli nos supplications. Merci de nous avoir pardonné nos manquements. Au-delà de tout, nous te disons merci d'avoir reçu ces quelques paroles de louange que nous avons adressées à toi, qui soir après soir est assis et attend les louanges de tes adorateurs et adoratrices ici rassemblés. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne, à toi et à toi seul, pour les siècles des siècles. J'ai prié. Amen. Amen. Adorateurs, adoratrices, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Euh, J'ai un message que je vais laisser euh, au, dans, euh, le, sur la plateforme WhatsApp. Euh, J'encourage chacun à aller regarder le message, à aller l'écouter. Et que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous pendant cette nuit. Et qu'on se retourne demain soir à 21h pour encore Adorer notre papa qui est là tous les soirs pour accueillir notre louange et notre adoration. C'est au nom de Jésus. Amen.